Bonjour à tous, euh, bienvenue dans cette nouvelle vidéo euh, sur Flet Simulator. Alors aujourd'hui, euh, on va faire un nouveau défi, euh, c'est d'essayer d'aller à plus de 50 000 pieds avec un Boeing F-16. Donc bien sûr, euh, pour les avions de c'est impossible euh, d'aller à plus de 50 000 pieds, ça c'est sûr. Euh, mais aujourd'hui, on va essayer de le faire avec un avion de chasse, un Boeing F-16. Donc c'est parti, euh, je suis à Paris Charles de Gaulle. Voilà, et on va on va découler. Et on va voir si nous allons réussir. Voilà. de rotation Je rentre le train. Et voilà. On va découler vous pouvez voir là bas euh, paris le la tour Eiffel donc je vais euh, accélérer la vitesse sur euh, mon jeu parce que euh, sinon ça va prendre beaucoup de temps on va aller jusqu'à 50 000 pieds donc c'est parti, je suis en vitesse x2 je prends de la vitesse euh, je suis quand même déjà à 502 et on va passer les 10 000 pieds bientôt donc on y va on va voir. Je commence à perdre la vitesse déjà. Donc je vais. il devait l'assiette. On a passé 25 000 pieds. On a la moitié. La vitesse baisse, hein. je suis à 402. Je crois qu'on voit le pas de calais là-bas. Oui, je crois que c'est la manche. Je crois que c'est la manche. En tout cas, on vient de passer 30 000 pieds. On est à 362 environ. Et pour l'instant, ça va. J'ai oublié de rentrer les volets. C'est peut-être ça qui nous a freiné un peu. J'ai l'impression que oui. Je suis en vitesse x2, parce que c'est. Euh, sinon. De Paris au Pas-de-Calais en deux minutes, je pense que ça se fait pas. Hein. C'est impossible. Mais oui, j'ai bien raison, c'est le Pas-de-Calais. Je crois que c'est ça. Euh, je viens de passer 40 000 pieds et ma vitesse est de 282. Donc ce que je vais faire, je vais me remettre en palier et je vais essayer de reprendre un peu de vitesse. Pour après remonter et aller jusqu'à plus de 50 000 pieds. Je vais me remettre en vitesse x2. Je n'ai pas l'impression que tu prends de la vitesse. Hein. Mise à 280. Bon, on va essayer de monter, mais, mais lentement. Hein. On va bientôt passer 45 000 pieds. C'est pour ça que j'ai pris un avion de chasse, parce qu'avec un avion ligne, c'est impossible. On peut pas faire ça. Donc euh, je vais bientôt passer 47 mille pieds. Euh, et on y est bientôt. Hein. On y est bientôt. On a 250 nœuds. est à 252. C'est possible. Là on voit bien qu'on est à On voit que le, le ciel euh, devient un peu plus foncé. On est à 49 mille pieds. Et ça y est, on est passé. Plus de 50 mille pieds. Je reviens à la vitesse normale. On a réussi. Euh, on a réussi notre défi hein, de passer 50 mille pieds en avion de chasse. F Donc voilà. Le défi est terminé. La vidéo est terminée. Merci euh, d'être. Euh, Suivez la vidéo jusqu'au bout. Euh, N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Euh, et à bientôt euh, pour de nouvelles vidéos.